I'm a. Un Christian Ralenti merde Elle est où ta super baraque à frites qui fait des super glaces euh, Je comprends pas. J'étais sûr que c'était dans le coin. Ouais bah heureusement qu'on a laissé mémé à la caravane